À quoi c'est dû À part te dire que tu t'intègres, que euh, ta question elle est beaucoup trop vague, Christophe. Tu me demandes à quoi est dû tes moments de fatigue intense euh, Honnêtement, je ne sais pas quoi te répondre. Pourquoi je ne sais pas quoi te répondre Parce que, encore une fois, je me sens démuni lorsque c'est trop vague. C'est un espèce de euh, débrouille-toi avec ce que j'ai débrouille-toi avec euh, la, la mélasse que je te, que je te donne à goûter comme si j'étais un chef cuistot et toi Christophe tu, tu viens genre c'est l'émission top chef je t'ai demandé de faire un plat toi tu m'apportes un, une sorte de bouillie alors que je t'avais je demandé des sushis parce que le thème c'était le Japon et tu me demandes vraiment quel est mon avis en fait j'en sais rien je sais pas du tout euh, encore une fois là n'est pas la question la question, c'est « ok, comment est-ce que je peux trouver du repos ?» Comment toi, Christophe, est-ce que tu veux passer euh, ton repos Quelles sont les stratégies, pas les stratégies, mais ta manière de te reposer Est-ce que tu te reposes réellement Ou est-ce que tu fais semblant de te reposer et qu'en toile de fond, tu es tout le temps en train d'analyser est-ce que tu ne confondrais pas le fond et la forme En fait, <coughs> tu peux avoir, tu peux faire genre, je me repose, et en fait, euh, au niveau de l'esprit, tu es tout le temps en train euh, de faire les connexions, d'utiliser la clairvoyance pour aller faire ci, ça, ça, ça, ça. Ce n'est pas se reposer. Euh, se reposer, c'est peut-être simplement aller se promener en nature ou aller faire euh, les magasins avec euh, tes enfants ta femme, on ne sait rien. Et simplement passer un bon moment sans te euh, sans prendre la tête. Sans être, euh, sans être euh, à fond sur, euh, sur les énergies. Comme si, encore une fois, comme je l'ai dit à, à, à je ne sais plus qui tout à l'heure, comme si ta vie en dépendait. Comme si ta survie en dépendait. Comme si ton identité en dépendait. Donc en fait, ta question... Je ne peux pas vraiment y répondre, mais ça, vient me, ça me renvoie sur ce côté quand est-ce que tu te reposes Quand est-ce que tu es vraiment avec toi-même Et pas à t'analyser à partir d'un point de vue qui n'est pas toi-même. Qui n'est pas toi-même parce que ce n'est pas ton identité. Et que je te renvoie, et je renvoie clairement le groupe de ce soir, le collectif et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je te renvoie à ta manière de passer du temps avec toi. Est-ce que tu préfères jouer aux échecs avec tes amis, jouer aux dames par des jeux de société, ou euh, t'occuper de tes chats, ou aller en promenade avec tes chiens, ou passer euh, du temps avec euh, tes enfants, ta femme, tes neveux, tes nièces, ou juste te faire un film tout seul. Est-ce que tu es capable de t'occuper de, de toi-même Est-ce que tu es capable de juste passer du temps et de te reposer Est-ce que tu es capable d'apprécier une couleur Est-ce que tu es capable d'apprécier un son Sans te demander qu'est-ce que ça veut dire encore être un chien qui creuse à la recherche d'un os qui n'existe pas, à part dans ton esprit. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que... Je euh, n'ai pas, pas d'autre chose à dire par, par rapport à ça, en tout cas. On n'a pas tout le temps à creuser. Juste apprécier les couleurs. Apprécier les sons. Posez-vous en vous-même. Euh... Ce que je dis c'est euh, arrêter de prioriser l'esprit, commencer à prioriser le corps. Le corps perçoit les couleurs, le corps perçoit les sons, le corps perçoit les vibrations. L'esprit aussi perçoit les couleurs, les sons, les vibrations, etc. Mais ils les perçoivent de manière totalement différente. Et c'est quelque chose qui est très, très, très, très, c'est important, c'est central en fait, c'est ce que me renvoie le groupe, donc je ne peux pas dire autre chose. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas euh, une technique, c'est ce que me renvoie le, le, comme information le groupe. On priorise l'esprit et pas le corps. Et quand j'entends le corps, je dis aussi la matière.